Bonjour et bienvenue à cette capsule d'introduction à SPSS où on va voir comment créer un tableau de fréquence et pondérer des observations. Tout d'abord, le tableau de fréquence, c'est souvent la première manipulation qu'on fait quand on ouvre un fichier de données d'enquête. Euh, c'est euh, un tableau qu'on va faire principalement avec des variables catégorielles. Euh, on, on peut aussi faire avec des variables continues. Euh, mais idéalement, faut il y ait, euh, faut qu'il y ait relativement peu de valeurs possibles sinon ça va faire un long tableau. Euh, donc, on appelle aussi ça un tableau de distribution. Ça permet de voir euh, le nombre et la proportion euh, de, de, de nos effectifs en fonction des différentes modalités possibles, ou des différents choix de réponse euh, possibles. On peut aussi utiliser cette commande-là pour les variables d'échelle, euh, parce que ça permet aussi d'aller chercher, comme on le voit ici, euh, les différentes mesures, la moyenne, médiane, euh, donc les mesures de tendance centrale, distribution, dispersion, position. Euh, mais il y a d'autres fonctions qu'on utilise généralement pour les variables continues, euh, la, vari la, la fonction explorée ou descriptive, qu'on verra plus tard. Euh, la, la, les, la fonction de tableau de fréquence permet aussi de créer des diagrammes, euh, les trois principaux euh, diagrammes étant euh, les histogrammes diagramme circulaire et diagramme à bord. Il y a aussi un raccourci intéressant dans SPSS, euh, que ce soit dans la vue des variables ou la vue des données, on a juste à sélectionner une variable, faire un clic droit et automatiquement, euh, dans la, la fenêtre de résultats, on va avoir les, euh, le tableau de fréquence pour cette variable-là. Je vais faire une petite démonstration avec, euh, on s'intéresse au statut d'immigration. Donc, j'aimerais savoir, j'ai combien d'immigrants dans ma base de données. Donc, on va faire un beau tableau de fréquence avec la variable sur le statut d'immigrant. Par la suite, on va s'intéresser à la pondération. Donc, on va activer la variable de pondération. On va refaire la démarche pour ensuite être en mesure de savoir les, les immigrants représentent quel pourcentage de la population canadienne et on va faire aussi un graphique circulaire avec les pourcentages. Donc, allons-y tout de suite avec mon fidèle fichier du recensement, dans ma vue des variables, ma vue des données. Donc, dans ma vue des variables, en fait, je vais la trier par euh, libellé pour voir un peu mieux mes variables. Donc maintenant qu'elles sont en ordre alphabétique, je peux voir toutes les variables qui commencent par immigration. Et moi, la variable qui m'intéresse, euh, c'est la variable immigration, statut d'immigrant. Dans la variable immigration, j'ai trois valeurs possibles, non-immigrant, immigrant, résident non permanent. J'ai aussi un code de valeur manquante non disponible qui a été bien déclaré ici. Tout est correct. Je peux faire un clic droit et faire Statistiques descriptives. automatiquement ça va lancer un tableau de stats descriptifs, mais on va le faire en bonne et forme en allant sous Analyse, Statistiques descriptives, fréquence. Alors dans SPSS, les fenêtres fonctionnent toujours de la même façon, on a notre liste de variables à gauche, on envoie là ou les variables qui nous intéressent à droite et on active la fonction. On peut faire un clic droit, afficher nos variables euh, avec le format des noms de variables, ce qui n'est pas très parlant pour moi ici. Je vais rester au libellé, trier par ordre alphabétique ou trier par fichier ou par niveau de mesure. Euh, par ordre alphabétique, je peux taper « i ». Ça va s'en aller aux variables qui commencent par « i ». La variable qui m'intéresse, c'est « statut d'immigrant ». Je l'envoie à droite avec la petite flèche ou en double-cliquant dessus, voilà. Chaque commande a des options de, de paramétrage qui varient en fonction de la dite commande. Si on va voir sous statistiques, en fait c'est là qu'on va aller chercher les euh, mesures euh, de tendance centrale, caractéristiques de distribution, donc asymétrie, kurtosis, dispersion, cartil, euh, donc ce serait pertinent évidemment si on avait une variable continue, ce qui n'est pas le cas. Euh, en fait, il y aurait peut-être le mode, c'est pas mal euh, la seule mesure qui est pertinente pour une variable nominale. Euh, si on avait une variable quantitative, donc on pourrait cliquer les mesures qui nous intéressent et décocher la table de fréquence. Mais dans ce cas-ci, c'est une variable nominale. Graphique pour lancer les graphiques, on va le faire dans un instant. Format style, bootstrap, ça ne nous intéresse pas. Euh, donc voilà, on a notre variable. Si on veut lancer automatiquement, on fait OK. Si on veut lancer la commande à partir de la feuille de syntaxe, on fait « Coller ». SPSS m'ouvre une nouvelle feuille de syntaxe. On voit ici une seule commande, la première. Les commandes se terminent toujours par un point. Je peux sélectionner ma commande et l'exécuter. Automatiquement, SPSS va euh, me présenter le résultat dans la feuille de sortie. Donc, voici notre premier tableau de fréquences. Un petit résumé de l'information ici. Euh, donc, on voit dans mon échantillon, j'ai bien 930 421 euh, répondants ici. Ça, c'est mon échantillon total. J'ai des cas euh, 928 09 répondants valides. J'ai 2412 valeurs manquantes. Et le mode qu'on a, qu a coché, que j'ai coché il y a un instant, c'est le code 1. Puisque évidemment, il y a moins de non-immigrants que d'immigrants. Donc, dans mes trois valeurs possibles, la plus fréquente, c'est évidemment le 1. Donc, j'ai combien d'immigrants dans ma base de données? J'en ai 202 320. J'ai des pourcentages, le pourcentage total, le pourcentage valide, le pourcentage cumulé. Le, pourcentage, le premier pourcentage, c'est celui qui, euh, qui ne tient pas compte des valeurs manquantes, c'est-à-dire qu'il calcule le pourcentage euh, en, un peu en considérant que les, les, les, les valeurs manquantes comme un choix de réponse. Donc quand j'ai des valeurs manquantes, euh, je vais aller chercher mes pourcentages dans les pourcentages euh, valides ici, euh, parce que mon 100% est euh, le total et exclut les valeurs manquantes. Le pourcentage cumulé, c'est pertinent à partir du moment où on a une variable ordinale qui va faire la somme d'une modalité à l'autre. Euh, ce n'est pas notre cas ici, donc ce n'est euh, clairement pas pertinent. Donc, voilà notre premier tableau de fréquence. Euh, maintenant, 930, 400, mais, mais 202 000 immigrants euh, pour 21,7 de la population ou 0,8 de la population, dans le fond, dans le fond, les chiffres de mon échantillon ne m'intéressent pas vraiment. Ils m'intéressent dans la mesure où... Euh, ce qui m'intéresse, c'est ce que l'échantillon me dit sur la population au complet. Et c'est là qu'entre en jeu la pondération. Je vais vous dire quelques mots sur la pondération, et ce sera amplement suffisant. Le concept de pondération, c'est quand vous, quand vous utilisez des données d'enquête de Statistique Canada, dans, entre autres, euh, on vous fournit ce qu'on appelle un, un, une variable de poids, de pondération. Et le concept, c'est que chaque répondant qui fait partie, qui a été échantillonné, qui fait partie de l'échantillon, représente en plus d'elle-même un certain nombre d'unités de, de population qui ne font pas partie de l'échantillon. Et donc, pour les enquêtes de StatCan, il faut toujours pondérer les résultats avant euh, avant d'en rendre compte. Je vous ai mis un petit extrait euh, tiré du guide euh, de, euh, de l'utilisateur du recensement 2016 où on explique que les utilisateurs doivent s'assurer de ne pas diffuser des estimations non pondérées ni de faire des analyses fondées sur des données non pondérées du fichier parce que les résultats non pondérés ne, se, ne sont pas représentatifs de la population mais de l'échantillon. Donc, le concept de la population, c'est de c'est de relier l'information de, de ramener l'information de l'échantillon aux à ses caractéristiques aux caractéristiques de la population complète d'où l'échantillon a, euh, a été tiré puis la, le, le poids accordé euh, aux répondants est, est, est calculé en fonction de la méthode d'échantillonnage ça peut être ça peut être très complexe on peut faire de la, la calibration des, ou des réajustements selon des estimations démographiques. On peut avoir à, à rééquilibrer, si on a suréchantillonné certains groupes, pour être, pour être certain qu'ils soient assez représentés, par exemple des groupes issus euh, de, de petites régions géographiques. On va les suréchantillonner, puis par la suite, on va rééquilibrer la population en fonction de sa taille euh, de sa taille réelle, si on veut. Euh, on peut aussi euh, avoir à faire des ajustements en fonction de la non-réponse, la non-réponse non totale, partielle. Euh, Statistique Canada va avoir toutes sortes de méthodes d'imputation, par exemple. Euh, donc, c'est une science assez complexe. Mais bref, pour nous, simples mortels qui utilisons SPSS, tout ce qu'on a à faire, c'est d'activer la variable de pondération pour ramener les... Des, des chiffres et les caractéristiques de notre échantillon à celle de la population totale. Voyons voir comment on fait cela. Tout cela se fait sous l'onglet « Données ». Pondérer les observations. Par défaut, notre, notre fichier n'est pas pondéré, on veut le pondérer. On va pondérer les observations par notre variable de pondération qui s'appelle facteur de pondération. Il peut y avoir différentes copies du facteur de pondération. On n'entrera pas là-dedans. On prend le le, le fichier, le, voyons, la variable weight qu'on envoie à droite. On fait OK. Dans ma feuille de résultats, ce qui me présente, c'est la commande, la syntaxe, dans le fond, que je viens de lancer. Donc, pour pondérer, la commande, c'est « wait by » par la variable qui s'appelle « wait ». Donc, là en, fait, là, là, en fait, tout ce que ce PSS a fait, c'est que on lui a dit, dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est « OK, c'est beau, tout ce que tu vas faire par la suite, les résultats vont être pondérés ». Donc, il attend qu'on lui demande de faire quelque chose. On va simplement relancer notre tableau de fréquence ici. On voit que nos données ont été pondérées. On voit qu'on est passé de notre échantillon de 930 421 répondants à notre population totale euh, au recensement de 2016, qui était de 34 460 064. Donc on voit dans le fond que quand on compare, et on peut, on peut faire le ménage dans la feuille de résultats. On peut faire des deletes si on veut, supprimer, euh, pour, pour avoir un peu moins de, de bruit. Euh, donc on voit que les pourcentages, ça, ça, ça se peut, ça va dépendre de la variable, ça va dépendre l'échantillonnage qui a été fait aussi. Euh, mais généralement, les pourcentages ne varient pas tant que ça. C'est évidemment les effectifs qui varient beaucoup, parce que là, on a ramené les effectifs de notre échantillon à notre population totale, c'est-à-dire la population du Canada au grand complet en 2016. Donc, mon pourcentage d'immigrants au Canada, donc maintenant ayant pondéré mes résultats, je peux me prononcer sur la population totale, euh, c'est 21,8%. Mais on voit que les effectifs, en fait, d'immigrants au Canada, c'est de 6 493 197. Voilà donc le concept de pondération. Et si on voulait lancer un graphique, donc, on aurait pu, comme je devais le faire au départ, cocher sur, euh, cliquer sur graphique circulaire, pourcentage, poursuivre. De le relancer et donc il me ressort le même tableau avec un beau euh, graphique en tarte euh, l'édition des graphiques c'est pas la grande force de SPSS. on peut tout de même faire des manipulations on double clic sur notre euh, résultat de graphique après il faut savoir euh, comment sélectionner euh, l'environnement qu'on veut modifier et faire des clics droit pour, par exemple, afficher les libellés de données, on peut modifier les variables qui sont présentes, le style de texte, les couleurs, la disposition, la taille du graphique, donc on peut faire beaucoup de manipulations à vous de savoir si euh, ça vous intéresse, on voit ici, donc quand on ferme l'éditeur de graphique, automatiquement les modifications s'appliquent dans, euh, dans notre feuille de Résultats. Et donc, euh, voilà pour. Euh, C'est aussi simple que ça, pondérer des résultats. Ce n'est pas nous qui avons à faire le calcul. On ne fait qu'activer euh, la variable de pondération. Dans la base de données ADSI aussi, on nous le montre clairement les chiffres, les nombres qui sont non pondérés et les nombres qui sont pondérés. Euh, il arrive qu'on ait euh, que les, les, les chercheurs utilise ce qu'on appelle un poids normalisé ou moyenne 1. En anglais, on appelle ça un weight to sample. Euh, ça permet en fait de rééquilibrer euh, notre échantillon, de le pondérer, donc de rééquilibrer euh, nos répondants sans gonfler... On appelle ça gonfler des tests statistiques, c'est-à-dire que à partir du moment où vous dites à SPSS de pondérer vos résultats, SPSS, quand vous faites vos calculs, vos modèles d'analyse et tout, lui, il considère que vous êtes... Que dans votre base de données, il y a 34 millions de répondants. Euh, donc, souvent, ce qu'on qu va faire, c'est qu'on va, euh, va activer la variable de pondération, euh, ou en fait, on va créer une nouvelle variable de pondération, euh, c'est-à-dire qu'on va rediviser le chiffre de notre population complète pour revenir à la taille de notre échantillon euh, original. C'est un besoin un peu plus avancé. Mais si jamais euh, vous avez besoin de vous informer sur la question, c'est assez facile à trouver. Alors, voilà pour mon tableau de fréquence et ma pondération de résultats. Merci, à bientôt.